Bonjour je suis Serge Demoulin créateur de la SD Trading Academy. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la plateforme Tradovet en français sur deux points bien précis, comment changer la couleur du fond d'écran et comment synchroniser trois écrans donc en bougie japonaises. Mais avant ça donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche ainsi, ça vous donnera le droit de recevoir un avis en priorité lorsque je publie une nouvelle vidéo. A tout de suite. Alors, pour créer donc une nouvelle fenêtre avec des bougies, donc vous allez ici en haut à gauche. Voilà, je vais choisir Graph, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre que vous pouvez placer sur un autre écran si vous le souhaitez. Je vais choisir l'actif que je veux visualiser. Donc je travaille sur le mini SP500 donc je sélectionne, voilà. Pour travailler sur les graphiques, pour dessiner sur les graphiques je vais désactiver donc le mode de transaction voilà comme ça je pourrais cliquer sur l'écran sans problème. Pour que euh, mon graphique en bougie japonaise apparaisse bien au milieu de l'écran je vais aller ici sur le rectangle, je vais faire graphique d'ajustement automatique et voilà donc il apparaît. Alors je suis ici en une minute donc l'unité de temps que j'utilise pour prendre mes ordres. Et je vais créer donc un nouveau graphique ici, avec toujours la même, le même actif. Donc j'ai deux graphiques ici et un troisième ici également. Je le sélectionne. Donc j'ai trois graphiques et je vais changer les unités de temps. Donc sur le premier, je garde le 1 minute. Sur le second, je mets 5 minutes. Et sur le troisième, je vais mettre. 15 minutes. Donc j'ai trois graphiques ici. Si vous voulez changer la couleur de fond des graphiques vous allez également ici sur ce petit rectangle, vous allez sur schéma de couleur et vous pouvez choisir donc bleu clair par exemple, voilà. Donc vous voyez si on passe sur l'un ou l'autre, vous pouvez changer sur chaque graphique si vous voulez ou sur l'ensemble des graphiques par défaut. Schéma des couleurs voilà donc je peux mettre par exemple rose et voilà donc vous voyez le 1 minute est en rose, le 5 minutes est en bleu et le 15 minutes est en bleu clair. Ça, pour... Vous pouvez vous amuser comme vous voulez, moi je préfère donc garder euh, la couleur bleu foncé pour le moment donc il suffit de remettre ce que vous avez vous pouvez également personnaliser les couleurs donc mon une minute je vais changer le rose schéma des couleurs donc je vais rechoisir le bleu foncé donc voilà donc j'ai trois graphiques 1 minute 5 minutes 15 minutes Maintenant ce que je veux faire c'est euh, synchroniser donc euh, les graphiques. Pour cela je vais commencer par donc ici mettre une boule de la même couleur donc par exemple une boule rouge. Sur les trois graphiques je choisis la boule rouge ici voilà et ensuite sur chaque graphique je vais aller ici donc je clique sur la ligne ici oblique et je vais sur graphique de synchronisation. Je fais la même chose sur le second graphique, graphique de synchronisation, idem sur le troisième. Vous voyez donc ici, il y a un petit icône qui est barré, lorsque je clique dessus, donc la barre oblique disparaît. Donc si je retourne là, vous voyez la barre a disparu donc ils sont bien synchronisés. Alors on va vérifier cela. Donc ici je suis sur le 1 minute, donc par exemple je veux noter qu'ici en bas ce serait un support, donc pour cela je veux tracer un rectangle. Donc je vais ici sur la ligne oblique, je vais dans forme, je clique, fais un double clic sur rectangle, et à ce moment-là donc j'ai un rectangle que je peux manipuler avec les deux coins ici. Donc vous avez le coin ici et l'autre coin à l'opposé. Et donc vous pouvez bouger le rectangle, le dimensionner comme vous voulez. Donc vous l'adaptez à vos souhaits. Donc vous l'ajustez comme vous le souhaitez. Et ensuite lorsque vous allez aller sur le 5 minutes... Et vous voyez vous avez également ce trait-là et sur le 15 minutes même chose donc vous avez ce trait-là qui est synchronisé sur les, euh, les trois écrans. Ce n'est pas plus compliqué que ça donc vous voyez avec quelle facilité on peut utiliser cette plateforme. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt